Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des 5 soleils. Alors nous sommes toujours dans la série, le tarot de Marseille, à la lumière du tarot des 5 soleils. Donc 5 soleils et Marseille. Sachant que, bien sûr, il y a toujours la carte de Papus pour dire pour appuyer une autre carte. Alors, on y va aujourd'hui, c'est une carte qui est absolument fantastique. De toutes les façons, on rentre dans les cartes fantastiques, de plus en plus fantastiques. Hein. Parce que là, on va faire vraiment des rappels euh, euh, de thèmes astral, de conjonctions astrales. Et dans ces conditions, on va faire appel à déjà tout ce qu'on a vu. Et boum, boum, boum, boum, ça va rebondir dans tous les sens. Hein. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette 17e carte La 17e carte porte le nom de la Lune. Alors, Papus a dit que c'était donc le verso et c'est bien le verso. Pas de problème. Donc là, on se trouve, regardez bien quand même, avec lui, il l'a vu, il l'a marqué aussi ici. Hein donc effectivement, c'est le verso et il y a le cancer. Et pourquoi le cancer qui est en verso. Comme ça, on le, met, euh, on le met comme ça, ensemble, quelque part. Et là, c'est là où on va rentrer vraiment, disons, dans la subtilité des dessins et de la façon ça été, où ça a été codé, euh, disons, dans, dans les dessins, dans les cartes et en mettant naturellement des tas d'informations qui concernent, disons, euh, l'astrologie, l'astronomie. Avant, c'était un petit peu tout rassemblé, hein, ces sciences, là hein. Alors on va les voir un petit peu de plus près là. Euh, donc je fais un petit zoom avant. <rire> bah ben voilà et je suis reparti en arrière. Vous connaissez l'histoire avec moi. Hein et voilà. Donc alors là on va observer vraiment. Re regardez voir. Alors peut-être que vous connaissez la carte. Alors là oui ça c'est moi c'est le verso. Regardez voir je, là. Je vais... Voilà. Alors là, on voit qui a euh, disons ça nous rappelle derrière la l'étoile la, la, vous savez la fameuse étoile qu'on avait vue euh, précédemment disons on avait découvert absolument ces messages fantastiques disons de bonne étoiles, merveilleuse où en définitive elle est vraiment euh, bien parlé et, et bien communiquée et, euh, voilà donc c'était la précédente quelque part elle nous préparait déjà à cette carte là où euh, on voit qu'elle est fixée, qu'elle est accrochée. Cette notion, donc, est intégrée dans la carte donc, euh, qui porte le titre « La Lune » et qui se retrouve à être la 18e carte. Ah oui, ah, bah, écoutez, vous voyez, toutes les inscriptions, euh, les gribouillis qu'il y a au-dessus, euh, bien sûr, ça ne fait pas partie de la carte du tarot euh, de Marseille, hein. C'est moi, euh, moi, à un moment donné, euh, j'ai j'ai grébouillé des trucs comme ça et tout pour pouvoir faire des repères. Et voyant que de toutes les façons, j'allais absolument pas m'en sortir parce qu'il y avait tellement, tellement de ch choses à faire que, donc, je suis passée à un modèle personnel, donc de construction de cartes. Et donc, j'ai, voilà, donc, attendez voir, pouf Et j'ai remis comme ça, de façon à pouvoir mettre au propre quelque part un, un, un, un nouveau, disons euh, euh, poser des nouvelles choses alors vous voyez comment elle sait c'est à dire que vous avez d'un côté cette carte qui vous renvoie à au signe du verso ah bah, il faut quand même le faire hein voilà on vous parle de l'époque et pourquoi il y a là Ouais, allez voir, je, je vais passer ici et je vais vous serrer ça, clac. Euh, je ça. Des fois ça bouge un petit peu, il hein. faut que je fasse attention. Ça c'est un petit clin d'œil, hein. parce qu'ici, avec cette carte, comme vous avez vu, avec beaucoup, beaucoup de cartes, de toutes les façons, il n'y a pas moyen de s'en sortir, si on veut découvrir une carte, il faut vraiment... La dégommer, c'est-à-dire la dégommer, aller la dénicher avec des mots, la dénicher avec euh, plein, plein, plein de choses et tout. Bon, au départ, il y avait, admettons, des couleurs ou des formes, disons, à l'envers, à l'endroit, disons, euh, dans ce sens-là, euh, profil gauche ou profil droit, parce que ça a été calqué et redécalqué, vous voyez, donc là, on, on, il faut vraiment se servir de ce qui était le plus authentique possible et se fixer là-dessus, pour pouvoir décrypter la carte tout simplement. Alors, on voit qu'il y a euh, deux euh, loups. Ben, les loups, ils hurlent à la mort. En général, ils sortent quand, les loups <rire> Eh bien, quand ils crient famille, premièrement. Hein, ça, c'est clair. Hein. Un loup, euh, s'il est tranquille, qu'il a mangé, qu'il a son garde-manger plein, et que tout va bien, mes amis, il mène sa petite vie tranquille, c'est un clan, c'est très famille, il ne va pas s'aventurer comme ça, il est très très bien, il fait, ses petits, il fait sa petite vie, d'accord Quand des loups sont montrés, c'est vraiment, euh, vraiment qu'il y a un danger, c'est-à-dire qu'ils ont tellement faim qu'ils vont attaquer l'homme, ils vont... Euh, bref, il y a un truc euh, qui... qui va... donc il y a un côté, disons, de dangereux. On ne dit pas que le verso, c'est un signe qui est dangereux. Là, vous voyez, ils ont codé qu'à un, un moment donné, à une époque donnée qui correspondait donc à la limite où on allait vraiment euh, basculer vers l'ère du verso, parce que là il y en a un, en définitive, il y a un passage, et c'est un petit peu le passage de l'ère du verso là aussi, qui est annoncé, vous voyez, eh bien il va y avoir un un basculement de situation disons et qui est lié également à la nourriture parce que je vais vous dire une chose le signe du Verseau est lié à la table et à la nourriture hmm voilà donc euh, sachant ça on peut imaginer que derrière les deux tours là ça fait une espèce de corps de ferme et donc avec un espèce de garde-manger, de corps de ferme, etc., etc. Et donc, quelque part, bon, euh, qu'est-ce qui va se passer Alors, il y a un truc qui est vraiment très bizarre, là. C'est que cette fameuse étoile qui était magnifique hier, hein, c'était l'étoile, l'étoile, l'étoile, vous vous rendez compte Eh bien, ce qu'il y a de beau, quelque part, c'est que malgré tout, dans, cette, dans un moment, disons, de... De, de chaos, on va dire, parce qu'on voit bien que c'est un moment de chaos et de désordre, malgré tout, il y aura, disons, une issue, une sortie, une lumière, il y aura quelque chose qui va se passer, qui va faire réagir, euh, réagir, on va dire tout simplement réagir. Et en bas, je voudrais vraiment vous montrer, vous voyez, qu'il y a le fameux euh, crabe, ou euh, signe du cancer. Et ça, je vais faire un petit zoom arrière euh, pour vous montrer tout ça. D'accord Observez bien, simplement, euh, euh, là également, si vous ne le saviez pas, j'ai marqué euh, ici, l'encre. Hein Alors, l'encre, c'est très particulier. Ben, je, vais, je, vais, je vais vous montrer. Je vais faire déjà un zoom arrière parce que là, je suis sûre Qu'après je vais je vais oublier voilà j'ai fait un petit peu au-dessus là et je vais vous montrer ça alors ok on y va vous voyez ce symbole là hein? et ben quelque part c'est un symbole de euh, c est, c est, premièrement c'est égyptien hein? et c'est lié à un symbole de vie de vie, voilà, c'est la clé de la vie, c'est un symbole de vie, c'est, voilà. Alors, je vais vous montrer, d'un côté, vous avez ici, Saturne, donc, avec le verso, et de ce côté, enfin, j'ai fait un petit peu de travers, et de ce côté, en haut, hein, je vous parle, euh, donc, alors, ouf, là, si on fait le haut de la hanse, et bien ici, vous avez Uranus, Saturne, naturellement, qui correspond au verso, et vous avez ici, euh, Capricorne, donc euh, Saturne, tout simplement, euh, qui, enfin le Bédouin, donc le Bédouin est médium, donc vous voyez, là, en haut, alors, en bas, je vais vous montrer, il y a, parce que là, j'ai fait des gravouillons euh, terribles, alors, ça, c'est le dôme saturnien, hein, donc, avec le verso, et ici, avec le Capricorne qui est de la glace, vraiment. Hein, sachant que le Verseau, aussi, il est très glacé par euh, sa, sa, l'autre planète, disons Uranus. Et, est, Uranus, c'est très très froid, hein, là, au point de vue de température, hein, je veux dire. Bon, allez, on y va. Euh, donc, là, on fait le rond. On fait le rond. Et là, vous savez quoi Eh bien, il y a les pieds. Il y a deux pieds. Et ici, d'un côté, vous avez le soleil, et ici, regardez, vous avez la lune. Ici, ici, vous avez Saturne, et ici aussi vous avez Saturne. C'est-à-dire que le ciel, là, là, ici, c'est vraiment, disons, le côté saturnien qui descend, qui descend, qui descend, boum, qui descend, qui descend, et là, vous avez la lune et vous avez le soleil, et ben là, vous avez la lune, vous avez le cancer, et ici, vous avez le soleil. Et ben figurez-vous que là, vous vous retrouvez dans, euh, disons, cette fameuse étoile, vous avez également, disons, ce côté soleil et lunaire, et tout, avec un bonhomme euh, derrière. Alors ça, ça fait, disons, ça donne un aspect disons, pour pouvoir étudier quelque part l'anque, Parce que dans, euh, en astrologie, vous n'avez aucun signe qui, qui porte la même planète qui se trouve côte à côte. Un. Hein Donc ça, c'est une exception. Une exception. L'autre exception également, c'est qu'en face, vous avez le soleil qui n'influence qu'un signe, c'est le lion. C'est une exception. Donc là, c'est le côté masculin. Et là, vous avez la lune qui influence un seul signe du zodiaque, et c'est le cancer. À nouveau, une exception. Donc quelque part, vous voyez, avec ce symbole, avec ces symboles, avec tout ça et avec tout ça, on ne rentre pas dedans. Ce ne sont que des ricochets, que des ricochets pour te dire, attention, ça, à nouveau, c'est euh, quelque part encodé, c'est codé, ça fait vraiment partie des prophéties, euh, de ce qui va se passer, c'est une carte du ciel, mes amis, tout simplement, voilà, c'est le thème, tout ça, c'est le thème qui est mis, disons, pour l'humanité, hein. euh, c'est quand même tout à fait inimaginable, hein. c'est le Attends, c'est notre thème astral, quoi, euh, global, à nous, à nous tous, c'est notre thème, vous vous imaginez, voilà ce que c'est, alors maintenant on va enlever ça, clac, et puis on va, aller... on va pousser un petit peu plus loin, cette, euh, cette carte, elle peut, je n'ai pas compté, hein. mais rapidement, comme ça, euh, il peut y avoir au moins, une, je vous dis franchement, il y a une trentaine d'idées et de plans différents qui me sont venus dans la tête. Donc, évi évidemment, il faut un petit peu les rassembler et tout, mais si vous saviez à, à quel point vous avez l'impression d'être au milieu d'un truc, vous savez, euh, d'une pièce comme ça, et quand vous regardez tout ça dans votre tête, enfin, vous voyez le truc, ça fait comme s'il y avait une petite balle magique qui faisait de 2 dun dun Vous voyez? C'est incroyable, tout se met en relation. C'est fantastique, c'est fantastique. Voilà, alors, la lune, oh là là, cette carte la lune, vous vous imaginez donc ce que c'est. Hein? Alors maintenant on va passer à autre chose, juste là, maintenant on va passer, non plus, hein? on va passer au jeu de mots et on va passer en même temps euh, au jeu de nombres, voilà. Hein? Un peu comme un quiz, vous savez quand on cherche le titre Hein, d'un film, ou si, ou un rébut, et tout, euh, voilà. Enfin, alors, déjà son initial, c'est ce euh, voyez, là, hein. pas plus il a marqué ça. Voilà, alors le Tso, le Tso, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un truc qui me vient, Là, il le faut quelque part. Voilà. Quand on utilise cette lettre, donc, euh, là, hein, euh, en initiale de mots, déjà ça fait Ah, ah il faut que je le fasse. Hein, ça, c'est à faire. Hein. Bon. Euh, vous voyez Ah, bah, ça, évidemment, il faut que je le fasse. Voilà, c'est Il le faut. Alors, déjà là, vous allez caler. Disons que vous voyez, vous avez un truc à faire Il le faut. <rire> voilà, alors, c'est également de euh, l'initiale du, du truc, disons, qu'on qu peut comprendre, mais c'est un mot étranger, c'est tsar, le tsar, c'est un roi aussi, moi je ne connais pas de mots français qui font de ce, hein, euh, à moins que ça te suffit, si je <rire> suis voilà, enfin, euh, ensuite, alors, c'est l'initiale de juste, de Jupiter, de la planète Jupiter, parce que c'est la planète de la justice, donc c'est toujours la même chose. Alors, on parle de juste, on parle de justice, on parle de ben, cette affaire, il faut le faire et tout, parce que c'est évident quand même, voilà, donc c'est un don de soi, c'est un don de temps à chacun, disons, il y a un côté aussi, disons, de, euh, entre parenthèses, de charité et tout, de rebondi et tout, c'est une chose qui est un petit peu normale. Le côté fraternel, naturellement, du verso et tout, ou, euh, euh, bien sûr, il arrive le, là où il le faut, ou, hein, euh, le verso, quelque part, euh, euh, il ne se manifeste pas, euh, euh, vous savez, où il tonne euh, sur la croisette quand il n'y a rien à faire, vous voyez ce que je veux dire c'est quelque part, il a senti, oh, il est voyant, il l'a vu, il a senti qu'il avait besoin de lui quelque part, ou à côté de chez lui même, hein, ou, voilà, ou dans sa maison, etc. etc. Donc, c'était quelqu'un qui se rend utile, qui arrive et qui se manifeste parce qu'il y a vraiment euh, une, euh, comment dire, hein, c'est pressant, hein, c'est quelque part, il n'a pas, Oh oi oh, oi oh, oi, oh, oh. c'est là il faut que je vous la donne, je l'ai notée, là. Il n'a pas de la peau de sauce, hein, devant les yeux. Et qu'est-ce que c'est que sauce, quand on regarde S, O, S, hein? Mais vraiment, alors là, on va regarder maintenant, euh, dans, là, vous, vous, vous voyez, hein, de vous-même, hein, Le 18, je vous avais dit que ça voulait dire, quand on le traduit en numérique, c'est « vie hein. », D'accord Là, euh, concernant, disons, le côté euh, astral, cosmique, mesure, etc., etc., il faut savoir une chose, c'est que 18 ans correspond à une minute cosmique. Vous voyez Donc, euh, a, on parle un petit peu de tout. Euh, là, bon, bah, c'est tout simplement qu'il il était absorbé, que le 18e absorbait le 17e, tout simplement parce qu'on peut faire un va-et-vient, disons, de la carte l'étoile qu'on avait vue hier, parce que j'ai tourné hier, donc, où euh, euh, on voit bien que le 80 peut être le produit de 10 fois 8, comme 18 peut être le produit de 10 plus 8. Bon, il ne faut pas aller chercher loin, hein. de toute façon, je vous l'ai dit, on va pas chercher loin. Et, et voilà, donc, qu'est-ce qui se passe d'autre encore « Ah, mais oui, mais mes amis, c'est vrai qu'on dit toujours que le verso, c'est le signe des médiums, c'est le signe des voyants, c'est des signes de tout ce que vous voulez. » Eh bien, un médium, c'est tout simplement ce qu'il voit dans la journée. Dans la journée. Il voit dans la journée ce qu'il a fait à faire et il peut s'introduire et trouver sa place. Vous voyez, c'est aussi des petits jeux de mots, ça. Ensuite, regardez, c'est l'œil, un médium voyant, on parle euh, des yeux naturellement, et c'est pour ça qu'en définitive, euh, ça a été renvoyé ici au cancer. Et pourquoi le cancer Eh bien, je vous le donne en mille, c'est parce que tout simplement le cancer, je vous avais dit, la dernière fois, sur la carte du cancer, donc, c'était la justice, un rein, hein, Jupiter, juste, etc., etc. Vous voyez comme ça se renvoie la balle. Eh bien, je vous avais dit que cette, euh, cette, euh, ici, là, on la voit, la justice, vous voyez, et en plus de ça, il y a comment ça s'appelle, euh, ça fait, je vous avais dit que ça faisait comme, euh, ah ouais, vous savez l'histoire, là, du, du truc, hein. <rire> Voilà, et eh ben ça c'est le cancer, vous voyez, c'est le cancer. Alors, je te vois ou je te vois pas, je te vois ou je te vois pas, je vois avec mes deux yeux ou j'ai de la peau de sauce. Voilà, c'est un petit peu toujours euh, cette histoire de truc, Et si tu as besoin de moi, que tu fais SOS, et ben oui, j'entends, j'arrive. Vous voyez, il y a une histoire de, de répondant là. Et donc, on dit, oui, c'est euh, le verso, wow euh, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Chaque jour est nouveau. Hein? Et il fait partie de la suite d'hier. Hein? Donc, il euh, n'y euh, a pas, il n'y a pas. On continue. Hein? C'est comme une ligne. C'est un milliard de points qui connaît l'un, l'autre, et puis, qui, voilà, c'est tout simplement, hein, il n'y a rien de nouveau, on ne fait que découvrir et redécouvrir et redécouvrir et tout, et le gars qui dit comme ça, moi le premier, je fais, etc., etc., rien du tout, ça veut dire qu'on est très gosse qu'on est très ado parce qu'on sait bien que les ados, la première chose qu'ils vont faire et qu'ils font rire, disons, les adultes, c'est, ouais, mais avec moi, euh pff, ça ne se passera pas comme ça parce que je vais refaire le monde autrement. Mais rien du tout. Tu t'adaptes, tu suis. Et si l'humanité, elle s'imagine qu'elle peut faire autre chose, mais rien du tout. Ça veut dire que tout simplement, elle se conduit comme une ado. Ni plus ni moins. Vous voyez Alors, regardez voir un petit peu ce fameux rappel au cancer, là. Et à Ce prénom qui voulait dire, disons qu'il venait du verbe « voir hein ». Alors là, quand même... Je vous avais dit, j'ai terminé là-dessus. Hein. J'ai juste terminé là-dessus. C'est-à-dire que euh, d'une certaine façon, euh, le, les pronest, pronostics, les, les, les, ce qu'on peut voir, ou les pronostics, oui, ce sont des conjectures, mais il ne faut pas, disons, avoir, comme je disais, la conjonctivite hein, dans les yeux. Voilà, c'est pas possible ça, il faut vraiment, euh, disons, euh, être tout simplement sain, il faut être bien, et quand on est bien, qu'on voit les choses, et qu'on sent qu'il y a besoin de nous, par exemple, quelque part, on le ressent, et on arrive, voilà, tout simplement, mais faut il faut qu'il y ait un appel, et là, euh, au point de vue, disons, euh, euh, dans, par rapport à l'humanité, parce que le cancer, il faut savoir, une chose, c'est que le cancer... Euh, symbolise <rire> symbolise euh, le berceau de l'humanité également voilà alors les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis euh, voilà j'ai toujours disons mes, euh, mes coordonnées là en haut euh, tarot des Soleil, soleils hein, ça c'est mon site voilà, et puis euh, partager, et puis liker, voilà. <rire> et puis, à la prochaine vidéo, ce sera la carte 19. Et oui, et là, on verra qu'effectivement, ça rentre à nouveau tout dans cette carte. Mais on ne parlera que la 19, là, enfin, je pense, parce que avec moi. Allez, tiens, au revoir, à la prochaine fois